Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire. Nous sommes vendredi le 15 janvier, il est 10h57 et aujourd'hui, on parle d'insomnie chronique. Eh oui! Avant d'aller plus loin, euh, que vous regardez sur YouTube, que vous regardez sur Facebook. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer, de partager et surtout de vous abonner à l'infolette pour manquer aucune de mes capsules vidéo, aucune des informations. C'est bien simple, le lien se trouve tout autour de cette vidéo. Alors oui, l'insomnie. Euh, je souffre Parmi ceux et celles qui souffrent d'insomnie, pour moi, ça a commencé euh, au secondaire. Euh, la façon que ça se manifeste chez moi, c'est cette difficulté de s'endormir. Euh, une fois parti, ça va. Mais ça peut prendre euh, des heures, des fois, pour s'endormir. Et euh, bon, lorsqu'on est adolescent, jeune adulte, on dort quoi? Quatre heures par nuit, ça va. On, on peut faire nos activités comme si rien n'était. 50 ans, euh, c'est autre chose. De plus, certains savent que je fais de l'apnée du sommeil. Tout simplement, c'est que il arrive des fois que mon cerveau n'envoie pas durant mon sommeil, n'envoie pas le signal à mon corps que c'est le temps de respirer. Quelque chose quand même assez important. Alors, euh, le corps oublie peut-être pendant 10 secondes, puis là, je fais... Et pendant une microseconde, je me réveille et je me rendors. Ce qui fait que ça conduit euh, moins, il euh, y a moins de phases de sommeil réparateur. Bon, j'ai une machine, tout ça, mais c'est jamais euh, parfait. Là. Donc, on ajoute euh, de l'insomnie chronique. Il euh, y, y a des phases que ça commence à être difficile. Et euh, pour être honnête, depuis, euh, je dirais Noël, j'ai eu que très peu de bonnes nuits de sommeil. Je peux les compter sur les doigts d'une seule main. On est quand même le 15 janvier. Euh, mais bon, inquiétez-vous pas trop. Depuis deux, trois jours, j'ai euh, un arsenal, un arsenal un petit peu plus puissant qui m'aide à m'endormir. Euh, C'est une solution à court terme, mais bon, on va le prendre. Et ce que ça crée, ben, c'est qu'il y a une fatigue. On ne rattrape jamais le sommeil. On ne peut pas dire « Ah, oh, j'ai mal dormi la semaine, proche, la semaine passée. Bon, la semaine qui s'en vient, je vais me rattraper. » Non, le sommeil perdu, il est perdu. Mais il y a une certaine fatigue qui s'installe, qui fait qu'on a le cerveau moins clair, euh, plus lent dans les réactions, on fait de moins bonnes décisions, et ainsi de suite. Euh, j'ai remarqué que plusieurs personnes... Euh, est affecté par la pandémie. On parle beaucoup de dépression, on parle beaucoup d'idées de, de, de, suicidaires. Euh, ça peut être une autre façon, parce que j'ai lu d'excellents articles comment que des situations comme une pandémie, une situation de crise, une crise qui se prolonge, c'est pas une crise qui dure 48 heures, c'est fini. Bon, là, ça fait quand même plus que neuf mois qu'on est là-dedans. Alors, euh, 10, je pense. Alors, euh, ça a des effets sur le cerveau, euh, sur la, la, la biochimie du cerveau. Et c'est ça aussi qu'il faut, qu faut se rappeler. C'est que ce n'est pas juste une question de, de résilience, d'être tough, d'être capable d'en prendre, de voir la vie du bon côté, d'avoir une foi puissante qui va nous en sortir. C'est une question de, de, de chimie un peu comme le diabète, qui est une question de chimie biologique, ben, la dépression ou les modifications de comportement peuvent être liées par des, des, des, des questions de, de, de chimie du cerveau. Et peut-être que moi, c'est ça. C'est euh, l'augmentation, l'insomnie qui est toujours là, par phase, ben, peut-être que là, cette crise-là, il y a peut-être eu, euh, comme mon corps qui réagit, disait, ben là, ça n'a pas d'allure, Ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Et il euh, n'y et a pas de honte, il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas avoir de honte, il ne devrait pas avoir de problème d'en parler publiquement, parce que euh, c'est pas comme tuer quelqu'un, là. C'est d'avouer qu'on a un problème, comme, par exemple, d'avoir le diabète ou le cancer, et de chercher de l'aide. Comme le diabète et le cancer, on va voir des gens qui sont plus euh, spécialisés là-dedans, qui, qui ont plus d'expertise. Donc, c'est un peu ça. Euh, sinon, le reste euh, de la vie, ben, on a repris le, la routine de l'école à la maison. Euh, c'est toujours... C'est est, est un peu la même chose. Quand on est dans la routine, ça va, ça roule. On arrête deux, trois semaines, puis là, reprendre la routine c'est difficile c'est comme aller au gym lorsqu'on va au gym ça va on arrête je sais pas moi quelques semaines puis là de reprendre la routine d'aller au gym ça fait mal au corps, là. on dirait que les muscles ont, ont perdu tout là, ce qu'on avait gagné, ben, c'est un peu ça, c'est un peu difficile de reprendre la routine, tout le monde, de dire, bon, ben c'est ça qu'il faut faire, c'est à telle heure, c'est telle classe, il faut faire les leçons, il faut faire les devoirs, et aussi la routine, euh, pour nous les adultes, de dire, ben, la journée est structurée de même, entre 9 et 3, il n'y a pas grand chose à faire, ou en tout cas, à tour de rôle, là. Et ensuite, ben, quand c'est les blocs de travail, ben là il faut travailler. Ce n'est pas le temps de, de, de faire n'importe quoi. Donc, c'est une série de, de petites choses comme ça qu'on qu essaie de se réapproprier. Sinon, ben on continue. Euh, ça fait, euh, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire, que ça faisait, euh, euh, comment dire, euh, 10 ans que Junior est avec nous. Il y a 10 ans encore, là, on était au Vietnam, là, on n'était pas revenu. C'est le, le 20 janvier, la date du, du grand retour, puis je me souviens, anecdote, euh, il annonçait une grosse tempête, là, le, le 20 janvier sur une bonne partie de l'Amérique du Nord, puis euh, au Vietnam, c'est quand même un pays euh, des tropiques, là. Euh, Je me souviens, on était là, c'était l'hiver, c'était janvier pour eux, et il avait fermé les écoles parce qu'il faisait 10 degrés Celsius. C'était trop froid, là, il capotait, là, euh, 10 degrés Celsius, tu rien là. Et le guichet automatique euh, était juste en dehors de l'hôtel, dehors. Puis là, moi, soit j'étais sorti, je en chemise, le, le, le, le, le portier, là, le gardien, il disait « Non, non, non, non, fais pas ça! » Moi, j'étais là, Canada, Canada, <rire> 10 degrés Celsius, là, c'est pas, pas ça, là, tu sais. Bref, euh, il annonçait moins 25 à une tempête, puis ensuite, pour faire un froid, moins 25, puis là, essayer d'expliquer qu à quelqu'un, tu sais, comme, que 10, c'est froid, puis là, tu dis, OK, 10, tu descends à 0, puis tu descends encore de 25, tu Incapable de concevoir ça. En tout cas, euh, une chance que euh, ma fille, Vicky, était, euh, qui habitait avec nous pour, des, pour ses études, est venue à l'aéroport et nous a amené nos, nos manteaux d'hiver. Parce que, pas de manteau d'hiver. En tout cas, c'était tout un, tout un épopée qu'on qu s'est souvenu parce que ça fait, c'est 10 ans. Bref, euh, faites attention à vous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à prendre les moyens pour essayer de faire de quoi. Et, ben, on se revoit très bientôt. Puis vous, c'est quoi? C'est quoi que vous trouvez difficile? Hein? En passant? Vous pouvez me le dire. J'aime ça recevoir des, des messages. J'aime ça, ça quand vous, vous... Soit que vous marquez des commentaires en dessous, vous m'envoyez un courriel. Puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager cette capsule, puis à passer une super belle journée autant que possible. Bye-bye.